Gloire à Dieu, je vous souhaite bienvenue encore de retour de la GCK de Ghana et je crois que le Seigneur vous a béni grandement et abondamment tel qu'il nous a béni là-bas au nom de Jésus, réellement, réellement, le Seigneur vous a béni, est-ce que c'est vrai Vous êtes où là La bénédiction sera permanente au nom de Jésus Puisque nous sommes de retour depuis Accra, Ghana, nous étions en train d'écouter des choses spectaculaires, des témoignages spectaculaires. À moins de ce qui s'est produit sur le champ de la croisade, beaucoup se sont passés et les témoignages des miracles c'était spontanés. Ce n'est pas que, attends d'abord, Dieu vient. Dieu était là. Et il était là promptement pour bénir le peuple et pour briser toutes les chaînes et pour détruire toutes les œuvres du diable. Et alors, les gens ont fait quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans d'autres endroits. Après que nous avons fini, et que nous sommes devenus on devait partir très tôt à cause de la, du vol. Et comme nous sommes venus à l'aéroport, il y avait certains de ces gens. La sécurité, le personnel de sécurité a dit qu'il qu y a des gens qui étaient là pour me voir pour la prière. Mais je pensais que nous avons fait toutes les prières sur le champ de la croisade. Et alors, ils ont amené quelques. Ils ont dit que seulement nous n'avons pas, pas beaucoup de temps. Ils ont dit qu'ils seront très très brefs. Et on les a menés part, batch par batch, groupe par groupe. J'étais en train de me dire, de demander à l'intérieur, mais ces gens-là, ils vont finir quand Ils veulent que nous commencions encore une autre croisade ici. Alors, on les a menés groupe par groupe. Et ces groupes, on les a priés, priés, priés, priés. Et j'ai prié, j'ai dit j'ai prié. <rire> Et alors, il y a ce groupe particulier, presque le dernier groupe. On avait amené cet enfant. Et l'enfant ne pouvait pas marcher. Ne pouvait pas parler. Faut pas faire comme si vous avez entendu. Parce que je sais que vous avez vu ça en ligne. Et nous avions prié. Et j'ai dit seulement « Dieu vous bénisse ». Et je n'ai pas eu le temps pour toucher l'enfant ou toucher les gens. Comme nous l'avons l'habitude de le faire à Bagada. Après le service, après le culte. Et je Et train de me rappeler ça maintenant. Euh, nous allons rester là on va dire il des gens qui veulent vous voir je dis restez là-bas seulement et je viens et je prie pour eux et je leur dis de partir et certains vont rester là et dire et que soit de continuer de pleurer ils vont me toucher, ils vont me toucher, prie pour moi mais là-bas nous avions juste prié et ils sont partis comme ils étaient en train de partir cet enfant qui avait un problème cérébral le problème de cerveau et qui l'avait empêché de parler, de marcher comme ils sont sortis de, depuis l'aéroport, le miracle s'est produit. Et la maman était tellement excitée, elle roulait par terre. Et on est venu me dire qu'elle était toujours là, on était toujours Ghana, à l'aéroport. Et on m'a dit qu'il y, y a vraiment de la commotion. De la guérison autour de, de là-bas. Là-bas, les gens étaient rassemblés, tout le monde voyait. c'est un grand miracle. Cela va se passer dans vos vies. Et alors, et alors, et alors, nous sommes revenus ici. Et quelqu'un a envoyé un message hier disant qu'il y avait un autre qui s'était produit. Et celui-là, il avait. C'est comme si le, les os étaient brisés. Non, il n'avait pas des dans os dans les pieds. C'était comme plastique. C'était comme de l'élastique. Juste de la, de la chair. On m'a envoyé dire hier que les os sont revenus dans ses pieds. Un autre, un autre mental, un problème mental, un problème mental d'une autre personne. En réalité, la femme d'un pasteur, un dirigeant, avait des problèmes mentaux. Et ils étaient venus à l'aéroport également. Et par la grâce de Dieu, maintenant. Nous a dit que ce qu'elle n'était pas en mesure de faire, les choses domestiques, la parole, les consoles, la communication, que tout est redevenu à la, à la normale. Miracle, sur vos vies Et alors le message de ce jour, ce, pas, ce ne serait pas basé sur l'exode que nous avons lu. Nous allons faire une étude spéciale sur les poursuites dignes de louange des croyants après la visitation glorieuse de Dieu. Nous sommes en train de célébrer actuellement la glorieuse visitation de Dieu. C'est la célébration totale dans votre vie, sur ma vie, sur notre église, partout, au nom de Jésus. Vous devez avoir aujourd'hui, vous devez posséder aujourd'hui le goût, le premier goût de votre propre visitation ensemble, Père nous te bénissons, nous te louons ton nom, nous te glorifions parce que nous savons que tu es un grand bon Dieu, un Dieu aimable, un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, oh tu es grand, oh tu es beau, oh tu es compassionnant et plein de compassion, nous prions aujourd'hui que tes bénédictions coulent dans toutes les vies au nom de Jésus. Nous demandons Seigneur que tu déverses dans nos bouches les témoignages et la joie dans, toutes les, dans tous les cœurs, au nom de Jésus. Manifeste-toi toi-même aujourd'hui au peuple de Dieu, ici, là-bas et dans tous les lieux, en ligne, sur satellite, partout, au nom de Jésus. Soit glorifié dans tous les enfants, soit glorifié dans toutes les jeunes, soit glorifié dans les adultes, dans les étudiants, dans tous les jeunes, soit glorifié dans tout le monde, les papas, les mamans, les adultes, tout le monde aujourd'hui au nom de Jésus. Et comme les gens qui se joignent à nous pour adorer en ligne, je prie Seigneur que ta bénédiction et l'avalanche de ta bénédiction, de ta miracle descendent sur eux tous également. Au nom de Jésus, confirme ta parole dans toute la vies. Nous te bénissons de ce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur bénisse le pauvre Nous considérons en Somme 106. Somme 106. Nous lisons le verset 1. Somme 106, le verset 1. Il dit, bénissez le Seigneur. Somme 106, le verset 1. Et louez l'éternel, louez l'éternel car il est bon. Car sa miséricorde sera toujours le verset 2. Il dit, qui tira des hauts de l'éternel, qui publiera toutes sa louange Verset 3, heureux, heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Qui pratiquent la justice en tout temps. Et Dieu, verset 4, il dit l'Éternel, éternel, éternel souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, en lui accordant ton secours. Oh visite-moi, dis-le, dis-le encore. Oh visite-moi, oh visite-moi avec ton salut. Et il dit, souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Verset 47. Verset 47, il dit sauve-nous éternel notre Dieu et rassemble-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Verset 48, béni soit l'éternel le Dieu d'Israël d'éternité en éternité et que tout le peuple dise... Amen! Louez l'éternel! Les croyants doivent avoir une poursuite de, euh, de louange après la visitation glorieuse de Dieu. Depuis que le Seigneur nous a visités maintenant, qu'est-ce que nous devons poursuivre? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment devons-nous répondre à cette visitation de Dieu? Comment devons-nous connecter avec le Seigneur et demeurer dans le Seigneur après une telle visite glorieuse et merveilleuse? Nous considérons à trois choses dans le message. Numéro 1, nous parlerons de la manifestation des prodiges lors de sa visitation fidèle et gracieuse. La manifestation des prodiges lors de sa visitation fidèle et glorieuse et gracieuse, je vous l'ai dit. Numéro 2, nous parlerons de son investissement pour les vagabonds après sa grande et favorable visite. Numéro 3, c'est la sagesse d'attendre sa glorieuse visitation finale. Nous allons voir numéro un, la numéro, le, numéro, le point numéro 1 c'est la manifestation des prodiges lors de sa visitation fidèle et gracieuse. La manifestation des prodiges, des signes, des miracles, lorsqu'il était venu pour nous visiter, gracieusement. Numéro 1 nous allons voir trois petites choses ici. Trois petites choses, trois petits points. Alors numéro un, nous voyons la prise J'allais dire la prière pour la gracieuse visitation. Le point B, le B, c'est le but de sa visitation pourvu. Et 3, c'est la louange pour sa bonne visitation. Le petit point 1, le petit point 1, nous allons voir la prière pour la gracieuse visitation. Regardez le verset 4 de Somme 106. Il dit, souviens-toi de moi, au Seigneur, n'est-ce pas une bonne prière, éternel, souviens-toi de moi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu es maintenant enfin enfant de Dieu, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu es sauvé, et ton nom est inscrit dans le livre de vie au ciel, et tu es maintenant dans, un, dans une bonne posture, dans un bon état, dans un bon... Avec Le Seigneur il dit maintenant, il te regarde, et dit, voici ma soeur, voici ma fille, voici mon garçon, et il dit, voici mon Père, mon Père céleste, tu es maintenant là pour pouvoir le dire. Et du fait que tu es dans un bon état, tu es dans une bonne posture, et le salut de Dieu est là. Tu peux finalement dire Souviens-toi de moi, ô oh Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Tu es maintenant disponible pour le dire. Souviens-toi de moi, visite-moi en m'accordant ton secours. Déjà, vous avez déjà été sauvé, c'est bon. Vous êtes sauvé par ton salut, pour ton secours et par ta rédemption. Et par ta justice, et par ta, ta, ta bonté, et ta grâce, avec les bénédictions célestes sur ma vie, visite-moi, souviens-toi de moi, avec ton secours. Luc chapitre 1, verse, le verset 61. Luc 1, 68. Luc 1, 68, il dit « Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël de ce qu'il a visité et racheté son peuple ». Lorsqu'il nous a visités, il ne vient pas les mains vides. Il nous visite avec la rédemption. Il nous visite avec sa miséricorde et avec sa et avec compassion. Il nous visite avec les bénédictions dont nous avons besoin en ce moment précis, en cette heure. Et tout vient de la rédemption de Christ. Il est venu de, de, de, de, de tout ce pour lequel il a payé le prix. Tout ce qu'il a fait au calvaire. Il dit au verset 69, il dit au verset 69, et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. A ah, des apôtres, chapitre 15, verset 14. Acte 15, 14. Acte 15, 14. Il dit maintenant que les apôtres Barabbas et Paul ayant appris cela, Deschiré dit que le temps de parler de l'espérance de Pierre et de Barabbas, euh, dans la maison de Corneille. de Pierre dans la maison de Corneille. Ici, là, nous avons vu que Pierre était parti dans la maison de Corneille et lorsqu'il est parti, il a donné la parole. Et c'était une grande visitation lorsque Dieu nous envoie sa parole. Lorsqu'il nous visite, non seulement cela, ils étaient sauvés. Le salut, la rédemption, le pardon des péchés, la, la liberté était venue avec la visitation du Seigneur dans la maison de Corneille. Ils étaient purifiés. Ils étaient purifiés. Purifiant leur cœur par la foi. Ils étaient purifiés, sanctifiés. Dieu visite. Et, et là, cela amène la, le salut, la rédemption. Et cela amène la pureté de cœur, la sainteté de vie. Cela amène la sanctification. Et ils étaient remplis de cet esprit, remplis de l'Esprit de Dieu dans la maison de Corneille. Vous connaissez l'histoire. Comment l'Esprit de Dieu était descendu sur eux, tous ceux qui étaient là. Et ils ont commencé à parler dans de nouvelles langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et je, vous, je suis en train de vous dire que lorsque Dieu nous visite, le salut vient, la sanctification vient aussi, et le baptême dans le Saint-Esprit suit aussi la guérison, la délivrance, toutes choses connectées ensemble dans la, la, la rédemption totale pour votre âme, votre corps, votre esprit. Lorsque Simon a déclaré comment Dieu a visité les païens d'abord pour les faire sortir et ressusciter un peuple pour son nom. Somme 119. 119, le verset 32. Somme 19, verset 32. Il dit verset 32, Je cours dans la voie, de ta droite, du commandement. Enseigne-moi éternel la voie de tes statuts pour que je la. Je, la retient jusqu'à la fin. Le verset le 133. 133. 133. Il dit au verset 133, affermis mes pas dans ta parole et qu'elle et ne laisse pas aucune iniquité dominer sur moi. Lorsqu'il nous visite et que nous avons besoin de la puissance, nous avons besoin d'autorité pour surmonter toutes les iniquités de la terre, toutes les transgressions de la terre, notre échec passé. Nous avons besoin de la puissance pour surmonter, nous avons besoin de la puissance pour être en de piétiner et de passer au-dessus les choses qui nous amenaient ou nous gardaient dans le donjon, dans la, les ténèbres, dans la saleté et dans la souillure. Puisqu'il est venu, nous a visiter, il est venu, il a dit, dis-moi maintenant, oh Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te fasse et nous disons comme Samuel, nous voulons avoir la victoire sur nous, notre iniquité, sur nos transgressions, sur euh, notre infirmité et toute autre chose qui a nous a piétinés auparavant. Nous disons que nous avons besoin de la puissance, de la victoire, du, de triomphe au-dessus de ces choses. Cela peut être des péchés mignons. Cela peut être des choses qui sont des poids lourds sur nous. Et ça peut être des choses particulières dans lesquelles vous tombez, vous tombez, vous tombez. Et si vous continuez de tomber dans ces choses, vous ne serez pas en mesure d'aller dans l'éternité avec le Seigneur. Maintenant, Christ est en train de nous visiter. Maintenant, le Seigneur est en train de nous visiter. Vous devez dire, aide-moi et que l'iniquité ne domine point sur moi. Alors c'est ça notre prière et le Seigneur va exaucer toutes les prières que nous allons faire au nom de Jésus. Considérez le point 2, le petit point 2, c'est le but de sa visitation pourvue. Il nous donne sa visitation, il nous pourvoit sa visitation. Oh Seigneur visite-moi Et comme il nous accorde cette requête là, qu'est-ce qu'il va faire Et pourquoi le fait-il L'objectif, le but de sa visitation pourvue. Nous voyons dans Somme 106. Somme 106, verset 3. Somme 106, verset 3, il dit Heureux ceux qui observent la loi et qui pratiquent la justice en tout temps. Vous savez, les gens religieux, ils essaient d'être sobres, ils essaient d'être sérieux, ils essaient d'être sains, et ne buvant pas le, de l'alcool, ne faisant pas des choses mauvaises. Oh tous les dimanches, euh, c'est ça, les jours spéciaux. Mais maintenant, ce psalmiste, il sait que lorsque Dieu nous visite, il voudrait que nous soyons justes à tout moment. Et maintenant qu'il nous visite, nous demandons la grâce, nous demandons la force, nous demandons la puissance pour être juste et faire les choses correctes à tout moment, tous les jours. Dimanche ou lundi, tous les jours, les jours de semaine ou les jours de, les jours de faiblesse ou les jours de, de brillance, les jours de d'infimité, les jours d'adversité, les jours de persécution, à n'importe quel moment, à n'importe quel temps, notre prière, c'est que le Seigneur qui nous a sauvés continue de nous donner la constante puissance et la force constante et la conviction constante pour continuer de vivre justement devant Lui. Et il dit que l'objectif de sa visitation, c'est pour qu'il puisse nous permettre d'accorder de de, la justice, de faire la justice, de pratiquer la justice à tout moment, à tout temps. Verset 5, il dit, afin que je vois le bonheur de tes élus, il a choisi Abraham. Il a élu Abraham et la bonté dont il avait rempli, il avait rempli Abraham de sa vie afin que je puisse voir cela, il a choisi Moïse, la bonté, la force, l'autorité, la puissance, la vertu demeurante qu'il avait donnée à Moïse. Je veux considérer cela afin que je puisse le voir et voir les bonnes bontés de Dieu pour son, pour ses élus. Il a choisi Josué et Josué avait toute la puissance qu'il faut, qu'il qu'il fallait, qu fallait pour pouvoir arrêter même le soleil. Tout ce dont j'ai besoin pour ma vie, pour ma famille, pour mon ministère. Tout cela soit fait afin que je puisse voir le bonheur de tes élus. Afin que je puisse me réjouir. Que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Que je me réjouisse de la joie de ton peuple. Et que je me glorifie avec ton héritage. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous, on nous a dit. Dans Philippiens, Philippiens 4, 4. il ne faut pas ouvrir, je vais vous dire seulement ce que ça veut dire. Il dit, rejouissez-vous, je vous le dis encore, rejouissez-vous. Pourquoi Néhémie 8, le verset, Néhémie 8, il dit, la joie de l'éternel est notre force. Je dis, la joie de l'éternel est notre force. Regardez l'autre côté de, ce, de cette pièce-là. La tristesse du monde est notre faiblesse. Lorsque vous écoutez les, les témoignages de ce monde, les nouvelles de ce monde, et vous êtes touchés, vous sautez loin de la joie du Seigneur, les nouvelles, les mauvaises nouvelles, les plans, les mauvais plans, les sortes d'activités, les mauvaises activités qui se font dans le monde, vous les écoutez, vous les lisez dans les journaux, la souffrance, la tristesse du monde, c'est notre faiblesse, mais... Lorsque vous êtes toujours dans la demeure du Seigneur, dans la joie du Seigneur, dans la promesse du Seigneur, dans la bonté du Seigneur, ce que lui fait, ce qu'il fait pour vous, ce qu'il a fait pour les autres qui l'ont servi, et c'est un Dieu non partiel, il, ce qu'il a fait pour les autres, il le fera également pour vous et vous avez la joie, la joie, la joie la joie que le Seigneur est venu il est venu pour nous visiter il est venu pour vous visiter, il est venu pour regarder est votre, pré, votre condition pour vous accorder la pleine rédemption, la joie du Seigneur est votre force mais si vous pensez à, aux tristesses du monde vous ne serez pas en mesure de dormir les tristesses du monde vous, cela va vous affaiblir Déstabiliser complètement. Cela va vous faire, va vous rendre malade, malade dans votre pensée, malade dans votre corps. Mais ici, il dit Je veux ta visitation. Et l'objectif pour lequel je veux cette visitation, c'est pour que je puisse me réjouir dans la joie de ton peuple. Que je me réjouisse de la gloire de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous considérons à Luc, nous considérons Luc maintenant. Luc 1, le verset 68. Luc 1, 68. L'objectif de sa visitation pourvu. Nous voyons dans Luc 1, le verset 68. Il dit au oh, verset 68 ce qui suit. Il dit Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Verset 69. Il dit Et il nous a suscité un puissant sauveur. Dans la maison de David, son serviteur, verset 70, verset 70, il dit comme il l'avait ordonné par la bouche de ses saints prophètes. Il a dit qu'il venait, il a dit qu'il allait envoyer notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Merci. Il a dit qu'il allait envoyer celui-là qui va se révéler et nous donner toute la pensée de Dieu. Et maintenant il est venu, il est venu, il a fait cela comme il a dit. Tout ce qu'il fait, comme il a dit, et il a parlé de beaucoup de choses. Il a dit qu'il va guérir, il va délivrer, il va libérer, il va vous rendre fort. Comme vos jours sont, ainsi sera votre force. Et comme il a dit, par la bouche de ses saints prophètes, dans les anciens temps. 1, 71, 71, Un 71, qu'un sauveur. Qui nous délivre de nos ennemis? Je n'ai pas entendu votre Amen. Pourquoi ne pas accomplir ce que le Seigneur nous a voyé accomplir dans le monde? Notre peur de nos ennemis. Ils ne vont pas me laisser faire ça. Ils vont essayer de me doubler. Ils vont me briser. Ils vont détruire le plan dans mes mains. Et nous avons peur de ces ennemis. Et nous ne voulons même pas sortir de la maison. Mais vous savez, déjà, il a envoyé notre rédempteur. Et toi tu as, et moi j'ai. Et nous avons un rédempteur. Et nous avons la visitation du rédempteur. Et nous serons sauvés de tous nos ennemis. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Vous savez ce que ces suiveurs de Satan ce qu'ils font ils voudraient démontrer et vous dire que vous êtes un libre vous êtes trop content là vous êtes trop joyeux ok ce que je vais faire c'est ceci comprenez c'est nous qui sommes ici et nous sommes vos ennemis nous vous haïssons et la façon dont la pensée de l'homme fait, c'est-à-dire l'ordinaire, l'homme ordinaire, il va penser à ça, il me, il me haïsse, il me haïsse. Si tu veux planifier, tu penses à ça, il me haïsse. Si tu veux sauter, tu penses à ça, il me haïsse. Si tu veux courir, hey, fais attention, hein. il te haïsse. Et ta pensée, il de ton cœur, ta pensée et ton cerveau est emmailloté de ce que je suis haï par mes ennemis. Il ne me laisserait pas m'envoler. Et le Seigneur dit, mais pourquoi tu penses -tu comme ça Pourquoi tu parles comme ça Pourquoi tu penses comme ça Parce que maintenant, il nous a visités. Et son objectif de la visitation, c'est qu'il puisse nous sauver de nos ennemis. Nous comprenons, sauver du péché. Ça là, nous comprenons ça, nous savons ça. Sauver de la peur. Nous sauver des ennemis et nous sauver de tous ceux qui nous haïssent. Vous êtes complètement, pleinement, et totalement, complètement sauvés au nom de Jésus. Verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers le Père et se souvient de sa sainte alliance. 73, selon le serment par lequel il avait duré à Abraham, notre père, de nous permettre, verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans... Répétez-moi ce qui suit. De le servir sans crainte. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un plein jour du matin jusqu'au soir, jusqu'à dans la nuit, jusqu'au jour, suivant, 24 heures, est-ce qu'il y a un jour plein Et vous êtes libre de la peur La peur du passé courant après nous, qu'est-ce qui va se passer La peur du présent, nous mettant dans les fers. nous défiant, nous piétinant, nous, nous. est-ce que vous êtes libre La peur du futur, qu'est-ce qui va se passer après Qu'est-ce qui pourrait se passer les rêves que nous rêvons, ce que les rêves disent, est-ce que vous êtes libres Libres de la peur Il dit, « Afin que nous puissions te servir sans crainte !» Je vais au bureau, je sais, <rire> ce que je vais rencontrer là-bas au bureau, la peur. Je retourne à la maison. Oh, les défis qui sont encore à la maison pour moi maintenant, la confusion, la, le trouble que je vais rencontrer, la peur. Je vais à l'église nous voulons aller adorer le Seigneur. Est-ce que je suis libre de la peur en allant à l'église oh, Ou bien est-ce que je suis en train de marcher très doucement Je vais me cacher, cacher mes bénédictions, je vais cacher ma joie. Parce que même dans l'église, j'ai peur de celui-ci, j'ai peur de celui-là. Mais l'objectif de la visitation, c'est que il puisse nous délivrer, il puisse te délivrer toi. Je dis toi. Il va te délivrer de la main de tes ennemis, afin que nous puissions le servir sans crainte. Plus de crainte dans l'église. Plus de crainte à la maison. Plus de crainte dans votre communauté. Quel que soit ce que quelqu'un est en train de planifier, il y a quelqu'un plus élevé que le plus élevé qui est en train de planifier pour toi. Et il dit dans le verset 75, il dit au verset 75, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Votre temps pour la joie constante, la vie heureuse, l'allégresse, plus jamais de crainte ni de peur de quoi que ce soit le temps est venu. Nous voyons maintenant un Jean, l'objectif de la visitation pourvue. 1 Jean, chapitre 2, le verset 28. <rire> Et maintenant, petit enfant, petits enfants, demeurez en lui. Vous voyez Petits enfants, quand on le dit, c'est Jean qui parlait à 96 ans déjà, il appelle tout le monde comme petits enfants parce qu'il est un peu plus âgé. Il dit... Que petits enfants demeurent en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas dans la honte d'être éloignés. La raison, c'est qu'il vient nous visiter, afin qu'il nous prépare à tel enseigne que lorsqu'il sera de retour, il n'aura plus de peur d'être laissé pour compte. Chapitre 3. Non, verset 29 plutôt, verset 29, je veux lire. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez-le. Vous savez qu'il est juste. Nous reconnaissons que quiconque pratique la justice est né de lui. Et le chapitre 3, maintenant, le verset 7. Chapitre 3, le verset 7. L'objectif de sa visitation pourvu. L'objectif, là, c'est quoi le verset 7? Petits enfants, que personne ne vous séduise. La séduction. La tromperie amène les dangers non nécessaires à soi-même imposés. Lorsque les gens vous disent des choses pour vous tromper, ils vont vous amener un danger dans la vie. Comme leurs actions vous trompent, lorsque vous êtes entouré par des menteurs, par des trompeurs, et vous dépendez d'eux, vous dépendez de leurs paroles, vous dépendez de leurs actions, ils vous trompent. Et vous allez vous donner des problèmes non nécessaires. Parce que vous allez courir dans la direction des trompeurs. Ils vont vous dire ceci, ceci, ceci là. Et vous allez prendre cela et vous commencez par courir avec vos bagages. Et courir, sortir de votre maison. Vous sortez de votre ministère. Vous sortez de votre appel. Que, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Verset 8. Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Dans le bon amen. Car le diable pêche dans le commencement. Le fils de Dieu. L'objectif là, c'est quoi? Le fils de Dieu est apparu. Afin de détruire les œuvres du diable. La visitation Qui nous donne, c'est pour que. Les œuvres ou l'œuvre sur la croix au calvaire détruisent toutes les œuvres du diable. Notre pensée, je suis chrétien depuis dix ans et toutes ces œuvres du diable continuent d'être prominentes dans le, plus que les bénéfices de Dieu dans ma vie. Comment est-ce que je peux être croyant depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans même? Et malgré cela, les œuvres du diable sont plus visibles. Les pensées du diable, les œuvres du diable, les plans du diable, les pressions du diable, les peurs du diable sont plus puissantes et plus visibles que même au temps où nous n'avions pas connu le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe là-bas Nous devons comprendre que l'objectif de Christ venant dans le monde, venant sur la croix, venant dans nos cœurs, dans mon cœur, L'objectif de cette venue de Christ, l'objectif de Dieu envoyant Christ, en envoyant Jésus, c'est que la peur du passé, la peur du diable, soit totalement oubliée dans votre vie au nom de Jésus. Il dit que c'est pour, pour cette raison que le Fils de Dieu a paru afin qu'il détruise toutes les œuvres du diable. Le verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, demeure en lui. et il ne peut pécher, il en ne peut pas pécher, pourquoi Parce qu'il est né de Dieu, verset 10, verset 10, il dit, « C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. » « Quiconque ne pratique pas la justice, quiconque, quel que soit le titre de la personne, quelle que soit sa position, quel que soit son appel, quel que soit sa popularité, quel que soit ce qu'il possède, quel que soit ce qu'il a, quel que soit ce qui peut le rendre orgueilleux, fier, je suis ci, je suis ça, quiconque ne demeure pas, ne fait pas la justice. » Il n'est pas de Dieu, ni non plus celui qui n'aime pas son frère. Donnez-moi amen. Nos actions doivent nous faire savoir. Nos activités nous révèlent tout ce que nous faisons qui manque d'amour, manque de pardon comme nous avons entendu hier à la, euh, à la réunion des ouvriers, que nous ne pouvons pas être comme Dieu, qui envoie la pluie et le soleil sur les justes et les bons, les injustes et les bons, tout ce qui nous retient, qui nous garde dans la partialité, j'aime ceci, je n'aime pas l'autre là-bas, j'apprécie ceci, je n'apprécie pas l'autre là-bas, et nous vivons... Avec des idées, avec des idées mauvaises, avec des idées mauvaises de manque de pardon, de l'envie, de la jalousie, et nous avons la haine, la haine dans nos cœurs. Cela démontre qui que nous sommes, ne nous sommes pas de Dieu, ne sommes pas des enfants de Dieu. Dans cette, dans ceci, nous connaissons les enfants de Dieu. Ils sont manifestés. Et les enfants du diable également sont clairs. On les voit, on les connaît. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ni non plus celui qui n'aime pas, ni celui qui n'aime pas son frère. Le petit point 3, 3 c'est la louange pour sa bonne visitation. La louange pour sa bonne visitation. Somme 106, le verset 1. Somme 106, verset 1. Il dit, le verset 1, Louez l'éternel, louez-le, car il est bon. Nous le glorifions pourquoi? Parce qu'il est bon. Il est bon, assez bon pour nous pardonner, assez bon pour nous sauver, assez bon pour transformer nos vies. Il est bon! Et sa miséricorde dure à toujours. Je pense que quelqu'un l'a dit Amen. Pour toujours, n'a pas encore fini. Il était bon et miséricordieux en ce moment. Et ça continue, ça continue. Jésus est venu. Et ça continue, ça continue. Jésus est parti, il est mort pour nous. Et continue, continue. Jésus est sorti de la tombe. Et continue, continue. Il est allé au ciel. Il est tenu là-bas, à la droite du Père. Il est notre intercesseur là-bas. Et pour toujours, n'a pas encore fini. Jusqu'à aujourd'hui Il est bon et miséricordieux Pour nous aujourd'hui, demain Et pour le reste de nos vies La bonté de Dieu ne va jamais sasser dans votre vie Parce qu'il dure à toujours Le verset 2 Qui dira les refaits de l'éternel Qui peut énumérer Qui peut dire Qui peut décrire Qui peut lister de façon exhaustive, les bontés de Dieu, qui peut le faire Qui publiera toute sa louange Verset 8, il dit, « Mais il les sauva à cause de son nom. Il sauve, il m'a sauvé, à cause de son nom. Il pensait à lui-même, le salut de cet homme Va amener la gloire à moi-même. Le salut de, ce, de cette femme me donnera la gloire. Pour son nom, à cause de son nom, il m'a sauvé pour manifester sa puissance. C'est pour cela que vous êtes venus dans le royaume. Au travers de vous, il fera voir sa grande puissance au nom de Jésus. Regardez le verset 9. Le verset 9, il menaça la mer rouge. Et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. Verset 10. Verset 10. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les sauva. De la main de celui qui les haïssait. Vous savez, des fois, lorsque vous êtes euh, sans rien à faire, vous êtes là et vous êtes traité par les hommes. Vous êtes traité correctement par les femmes. Vous allez dire, hey, est-ce que c'est comme ça que la vie va continuer d'être hein Je suis secoué partout. Est-ce que c'est comme ça que je vais avoir la pression, la persécution, les difficultés C'est comme ça que ça va continuer jusqu'à la fin c'est comme ça que je serai dans les mains des gens qui vont me torturer, qui vont me briser et enlever de moi la joie et la vie. Non, non, non, non, tu ne peux pas continuer comme ça. Les gens qui vont essayer de secouer la vie, la joie au-dedans de vous, ou de-dedans de vous, il est là pour vous sauver de leurs mains. Il, il est sauvant de la main de celui-là qui les haïssait. Et il les racheta. Il les délivra de la main de l'ennemi. Le verset 11, Le verset 11. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Il n'en resta pas un seul. Déjà, c'est déjà produit pour les enfants d'Israël. Et ils sont partis déjà. Mais pourquoi il écrit encore ceci pour nous il dit que c'est ce qu'il avait fait pour votre frère, votre grand frère, vos grandes soeurs. Oh, de l'autre côté, de l'autre côté là-bas, exactement ce qu'il leur a fait, il le fera pour tout. Parce que les eaux ont couvert leurs ennemis. Et il n'y a pas un seul qui a pu s'échapper. Verset 12. Et ils crurent. Et ils crurent à sa parole. À ces paroles, il chantait ses louanges. Vous allez chanter ses louanges. Regardez le verset 44. Le verset 44, il dit, il vit leur détresse lorsqu'il entendit entendu leurs supplications. Il a entendu leurs supplications. Ah, pourquoi mon peuple pleut là-bas Le peuple que tu as sauvé. Le peuple que tu as racheté, nous sommes sortis dans une condition pour rentrer dans une autre dans une condition. Il a regardé à leur affliction lorsqu'il entendit leurs pleurs, leurs cris. Verset 45. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il va toujours se souvenir de vous et il eut pitié selon la, sa grande bonté. Verset 46, verset 46, « Et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. » 47, « Sauve-nous, éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton nom saint, et que... » Nous maintiens notre gloire à te louer. Le dernier verset, le dernier verset. 48, béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël. D'éternité en éternité. Et que tout le peuple crie. Amen. Louez l'éternel. Un nouveau jour, bonjour est venu pour vous un bon moment, une bonne année, une bonne période est venue pour vous au nom de Jésus. Beaucoup peuvent être les afflictions du juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Le Seigneur délivrera le juste de toutes les afflictions. Le salut, vous l'avez reçu. Le salut futur, vous l'aurez. Le plein salut, vous allez posséder. Et... Le salut favorable, vous aurez. Et le salut final, vous allez posséder dans votre vie, dans votre famille, le salut complet, le salut total. L'homme, l'âme, le corps, l'esprit, pour tous les demain de votre vie, le Seigneur va le confirmer dans votre vie au nom de Jésus. Nous considérons le point 2, le point 2 à présent. Le point 2, c'est l'avertissement. Son avertissement pour les vagabonds après sa grande et favorable visitation. Vous voyez les enfants d'Israël, après avoir reçu la grande visitation de Dieu, l'histoire est répétée ici dans Somme 106, qu'au lieu de continuer avec le Seigneur, demeurer avec le Seigneur, rester avec le Seigneur, au lieu de continuer dans sa grande visitation, Beaucoup d'eux se sont terrés, ils sont devenus des errants. Et le Seigneur a choisi histoire pour nous avertir son avertissement pour les vagabonds ou les errants après sa grande favorable visitation. Nous allons diviser ce deuxième point en deux, en trois parties. Petit un, la voie corrompue des errants dans le désert. Même dans le désert, ils ont commencé cette chose-là, commençant d'être vagabonds, commençant d'errer de loin de la vérité et de la bonté de Dieu. Le petit 2, c'est l'avertissement constant pour les sages dans sa parole. Dans la parole de Dieu, le Seigneur nous donne des avertissements de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, des avertissements, des avertissements. Et il dit, ah, moi, je n'ai pas vu cela, Genèse ah, ne regardez pas derrière, allez droit devant jusqu'à la montagne, parce que si vous regardez derrière, voici ce qui va se passer, ça c'est Genèse, c'est l'apocalypse maintenant, celui qui va faire sortir quoi que ce soit de ce livre de la loi, ou ajouter quoi que ce soit à ce livre des prophéties, le Seigneur ajoutera à ses plaies les plaies qui, qui sont inscrits. Dans ce livre, j'enlèverai son autre du livre de vie. De l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, les avertissements foisonnent pour les sages. Numéro 3, l'arme de conquête dans la bataille contre la mondanité. La mondanité, la mondanité ce n'est pas seulement euh, faire les, les, mettre les rouges aux lèvres ou mettre quelque chose dans les oreilles ou quelque chose à son cou. Non! Les idées du monde, les positions du monde, les pratiques du monde, les festivités du monde, les musiques du monde, les danses du monde et toutes les pensées du monde, l'état d'âme du monde, tout est mondain. Et maintenant nous avons l'arme la, de guerre qui nous permet de conquérir la mondanité. Le petit un, le petit c'est la voix corrompue des vagabonds ou des errants dans le désert. Nous voyons 106, psaume 106, verset 13. Mais ils oubliaient bientôt ses œuvres. Ils n'attendit pas l'exécution de ses desseins. Ceux qui ont reçu de grands miracles dans l'Égypte et de grands miracles à la, à la, à la, à la même rouge. Et grand miracle de la sortie de l'eau dans le rocher, grand miracle de la manne mangée. Ils ont juste oublié sa parole. Ils ont oublié sa parole Ils n'ont pas attendu son conseil. L'impatience les a surmergés. et ils voulaient courir, courir, courir, courir et n'ont pas attendu ce que dit les airs le Seigneur. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'attendent pas. Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de ceci? Ils n'attendent pas de savoir. Ce que l'Esprit dit maintenant, il rentre dans le management de soi et il n'attend pas. Voici ce que Dieu veut, ce qu'il veut que cela soit fait. Et il ne se pose pas la question est-ce que le pas que je prends là, ce lieu que je m'en vais là, cette chose que je veux faire là, ce mariage que je veux m'engager, dans lequel je veux m'engager, on oh, les pousse, on les pousse, il rentre dedans, il ne veut pas attendre, il rentre dedans seulement. Et les hommes qui les conseillent, les femmes qui les conseillent pour leur dire, allez-y, allez-y, il faut leur poser la question. Est-ce qu'ils ont prié? Est-ce ils ont entendu la voix de Dieu? Ils vont quitter le passé. Tel-tel était venu vers moi pour le conseil. Au moment de son mariage, voici ce que je lui avais dit. Attends, ce que tu as dit là va rechercher le résultat de ce que tu avais donné comme conseil est-ce que le monsieur est en train de pleurer dans son mariage actuellement ou non est-ce que le monsieur est en train de regretter que c'est toi qui l'avais conseillé et que maintenant dans son mariage il est en train de souffrir voici ce que j'ai dit et ils vont dire la même chose encore aux, aux la, à la future génération aux différentes personnes ils vont dire la même chose de ce qu'ils avaient dit aux autres de pas le passer le conseiller et le conseil, celui qui est conseillé ils n'attendent pas le conseil de Dieu. Ils dévient, ils dé, il déraillent. Ils s'en vont loin de la voie sur laquelle ils devaient se placer. Verset 14. Verset 14. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentaient Dieu dans la solitude. Verset 15. Verset 15. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Pourquoi hein? Parce qu'ils l'ont poussé de côté. « Donnez-moi, donne-moi Mets-moi dedans Montre-moi Je dois avoir ceci maintenant !» Mais ma chère est en train de me pousser. Et ma chère est en train de dire que si je ne reçois pas ceci maintenant, je ne serai pas en paix « Alors, fais-le pour moi maintenant !» Ils n'ont pas dit « Si c'est ta volonté !» Ils n'ont pas dit ça. « Si tu veux que nous ayons ceci !» Non Il ne le dit pas. « Donne-moi !» Il vous a déjà donné la manne tous les jours. Il a déjà changé votre eau amère en une eau buvable. Il a déjà surmonté toutes les amalécites pour vous. Pourquoi ne pas retourner vers lui Mais pourquoi vous avez la convoitie dans votre cœur Pourquoi vous, votre vie elle laissait à ça. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, il leur a donné ce qu'ils ont demandé. Mais, puis, il leur envoya le dépérissement dans leur corps. <rire> Voyez-vous cela Ceux qui veulent euh, presser Dieu à leur donner ce qu'ils désirent. Il va envoyer le dépérissement, la famille dans votre âme, le regret dans votre vie, les douleurs qui vont s'ajouter sur des douleurs. Et déjà, il y la confusion. La sanctification n'est plus là. La puissance de cet esprit est partie et la puissance pour prier également est partie. Vous êtes maintenant vide, complètement vide, dépéri parce que vous vouliez faire votre volonté. Pourquoi ne pas revenir et dire, je ne veux plus être vagabond, loin de la voie, dans la voie ou sur le chemin des vagabonds ou des serrants je ne veux plus m'errer avec le management de soi. Maintenant, lorsque vous regardez à Somme 107, Somme 107, verset 4, il nous dit au verset 4 Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Regardez-moi ces gens-là. Il y a la colonne de nuit qui était de jour, la colonne de feu qui était de nuit. Et tous, le, la parole nous dit que c'est pour eux leur rechercher un lieu où ils devaient habiter, Un lieu de repos, un lieu de refuge, un lieu de restauration totale. De ce que le Seigneur leur a promis, a promis Abraham de lui donner. Le, la colonne de nuit était là, la colonne de, de, de feu était là. Mais ils ont négligé tout ça et ils ont voulu faire ce qu'ils ont voulu. Ils sont partis loin de la volonté de Dieu. Ils se sont terrés dans le lieu solitude. Et ils ne trouvaient pas de ville là où ils allaient rester. Est-ce que nous sommes comme ça? Le Seigneur a dit que je ne vais jamais te laisser, jamais t'abandonner. Je vais te dévancer. Je vais venir derrière toi. Je vais t'entourer. Et au-dessous de toi seront les mains éternelles. Et malgré cela, nous sommes comme si nous sommes des orphelins. Nous ne savons pas où aller. Nous sommes confus. Parce que nous ne sommes pas restés, nous n'avons pas demeuré dans le lieu que le Seigneur voudrait pour nous. Et ils sont errés dans le désert, dans un lieu solitude, de solitude. Et ils ne trouvaient aucune ville dans laquelle ils allaient rester. Je prie que le Seigneur retourne toutes choses en ordre. Nous venons maintenant au numéro 2. Le petit point 2, c'est l'avertissement constant pour les sages. Dans sa parole, les sots les, les ne veulent jamais d'avertissement. Les sots, les, les, les, les, les insensés ne veulent jamais d'avertissement. Il y a un, un, un, un, un puits là, laisse-moi tranquille. Et il va, tjo, tjo, tjo. il tombe dans le trou. Et il y a un danger devant toi. Non, non, non, laissez-moi ma vie, je ma vie. Et il tombe dans le danger. Ça, c'est les insensés, les fous. Ceux qui n'ont pas le cerveau en place, ils ouvrent les yeux pendant qu'ils devaient le fermer, et ils ferment les yeux pendant qu'ils devaient les fermer. Voyez-vous Et les sages sont les gens qui voient et qui savent que Dieu connaît plus que moi, il connaît meilleur que moi, la parole de Dieu connaît meilleur ou mieux que moi. Mais ils ne vont pas ouvrir la parole et lire la parole. Ils sont des fous. Mais les sages, qui savent la suprématie du Dieu Tout-Puissant Et les sages, qui savent la grandeur du conseil de Dieu, de la parole de Dieu Ce sont les gens qui ouvrent la parole et qui disent « Seigneur, parle-moi, enseigne-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. » Nous avons des avertissements et nous devons écouter ces avertissements. Acte chapitre 20, le verset 26. Acte chapitre 20, le verset 26. Acte 20, 26. Acte 20, 26. Il dit au verset 26, que aujourd'hui, que c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis plus du sang de vous tous, car verset 27, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Tout le conseil de Dieu. Est-ce que nous ne pouvons pas dire la même chose ici Lorsque nous écoutons les messages que nous avons enregistrés et nous écoutons ce que les matériels que nous avions utilisés auparavant, est-ce que c'est vrai dans cette église-là que l'église a prêché tous les dimanches, vous allez voir, tout ce que vous avez, tout ce que nous avons besoin nous a été déjà révélé. Moïse, les choses sont là, hein, sur YouTube, les messages sont là, euh, sur Facebook, dans la session des médias. Pourquoi ne pas aller retrouver ces messages pour écouter tout ce dont nous avons besoin d'entendre, tout ce qu'il nous faut suivre, toutes les notations qu'il faut, tout avertissement qu'il nous faut, l'encouragement dont nous avons besoin, la foi dont nous avons besoin, tout est là, tout est déjà révélé, tout est déjà enregistré sur des CD, des cassettes pour nous. Et l'apôtre dit que je n'ai pas manqué de vous donner tout le conseil de Dieu. Verset 28, verset 28 il dit maintenant, puisque tout cela est fait, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi, évêque pour paître l'église de Dieu. C'est ce que nous faisons ici. Pour paître l'église de Dieu. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 29. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups Qui n'épargneront pas le troupeau. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour s'opposer à la parole qu'ils ont entendue, dire des choses pernicieuses, contredisant la, la doctrine du salut, de la sanctification, du baptême dans le Saint-Esprit, contredisant la parole sur le mariage, un homme et une femme, contredisant la parole de vivre dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de nos vies, allant contre toutes ces paroles pour vous même des gens que vous connaissez, des gens qui sont proches de vous, des gens qui se disent des conseillers, des dirigeants, des ceci, des cela, des ouvriers signifiants dans, dans notre église. Il dit que c'est pour vous que ces gens vont se lever pour euh, perverser et enlever des gens. Je suis la voix. Il se réveillent du milieu de vous des hommes qui enseignent des gens, des choses pénibles pour entraîner les disciples après eux de ceux-là qui vont le faire. Et nous envoyons les gens que le Seigneur a sauvés, les enlever de la voie. C'est pourquoi, verset 31, veillez donc, veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'arme chacun de vous. C'est ce que le Seigneur de nous rappeler. Nous devons donner de l'avertissement aux gens vous devez recevoir l'avertissement et vous devez sortir de votre management de soi la gestion de soi même là vous devez sortir de ça et vivre sans le Dieu que vous viviez vous devez revenir sur les traces de la parole le petit point 3 c'est l'arme de conquête dans la bataille contre la modernité de la modernité. Deux Corinthiens 10 2 Corinthiens 10 verset 4 2 Corinthiens 10 verset 4 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Les armes que nous avons ne sont pas charnelles, ni humaines, ni charnelles. Les armes que nous avons ne sont pas des armes comme les gens de ce monde l'ont. Non, les gens de ce monde, vous savez, ils ont leurs propres armes. Quelles sont leurs armes Des fois, c'est l'arme de la violence. Il faut lire dans la journée, vous allez voir cela les histoires dans les rues, les, les, les armes de la violence. Il dit que nos armes ne sont pas comme les armes de ce monde. Qui sont les armes de violence Les armes de ce monde, c'est les armes de l'intimidation. Les gens ont le droit d'aller de, de ce côté, se mettre en rang pour faire ceci, faire cela, et aller prendre et déposer dans, dedans. Et vous allez mettre aussi, et faire ce que vous voulez faire. Mais, ils vont intimider les gens ici, afin que ils ont peur même d'aller là-bas pour prendre leur quoi, leur quoi que ce soit pour déposer dans les urnes. Alors l'arme de l'intimidation est ça dans le monde. C'est ça qu'on appelle les armes charnelles. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, il dit que si nous utilisons ces armes charnelles, nous n'appartenons pas à Dieu. Si nous utilisons les armes de l'intimidation, il doit avoir peur de moi. Nous n'appartenons pas à Dieu. Les armes que nous avons, mon frère, pourquoi veux-tu intimider ta femme? Pour la briser et la mener à te soumettre à toi. Les deux seront une seule chair. la Bible a-t-elle dit. Mais pourquoi veux, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le toi même pour eux. Pourquoi maintenant tu veux que quelqu'un coure après toi, à la maison, intimidé par toi? Et ou venir à l'église t'intimider. Est-ce que toi tu veux ça que les gens viennent t'intimider sur la rue ou dans la rue, dans le bureau, que les gens viennent t'intimider comme euh, un réseau d'intimidation ou d'intimidateur Ça, ce n'est pas une arme pieuse. Si nous utilisons l'intimidation, nous utilisons l'arme charnelle. Que dans une conspiration partout, de tous les coins, de tous les coins, nous sommes intimidés. Ou nous intimider quelqu'un. Et vous voulez que la personne donne de son meilleur. Vous voulez qu'elle donne de ça au, sous ce système d'intimidation. Il dit que les armes de notre combat ne sont pas charnelles. L'arme la, de la tromperie est ça qui s'utilise dans le monde. Le monde va essayer de mettre quelque chose en place et t'envoyer quelque chose et dit « Je te verrai là-bas. » Et là où ils veulent t'avoir ce n'est pas là-bas, ils ne sont pas là-bas et tu vas prendre tout le jour ils vont prendre tout ton jouet, tu vas rester là-bas perdre tout ton temps et des fois que quelqu'un t'envoie quelque chose et tu dois être là-bas cette arme de tromperie les chrétiens ne l'utilisent pas nous aimons nos voisins nous voudrons qu'ils soient contents, qu'ils aient le progrès qu'ils ne soient pas dans l'anxiété pour quel que ce soit mais les soi-disant chrétiens de ce jour, ils regardent aux armes utilisées dans le monde, les armes de la chair, les armes du monde, et ils essaient de les utiliser, de prendre les captifs. Mais il dit que si nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, et nous savons que le Seigneur nous a visités, il nous a visités avec les bénédictions, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Les armes de la prière, les armes de l'intercession, les armes de la confiance en Dieu, les armes de la foi en Dieu. Nous lui faisons confiance et tous nos problèmes sont résolus par lui. Et il dit, verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ toute pensée doit venir sous l'obéissance de Christ nous venons maintenant au point numéro 3 le grand point 3 nous parlerons de la sagesse d'attendre sa glorieuse visitation finale. Il nous a donné la visitation, nous a racheté, nous a sauvés, nous a délivré, nous a euh, complètement libéré de toutes les choses qui nous auraient, qui auraient pu nous briser, qui auraient pu nous condamner. Il nous a donné la rédaction de toutes ces choses. Et maintenant, il y a un salut final, une visitation finale. Une glorieuse invitation où Jésus va revenir. Lorsqu'il va revenir, il nous mènera avec lui. Il t'amènera avec lui. Il m'amènera dans sa maison. Et nous tous, quand nous croyons en lui, et que nous le suivons, et nous lui faisons confiance, il y a euh, une visitation glorieuse finale. La sagesse d'attendre sa glorieuse visitation finale. Somme 106. Verset 24. Somme 106. Verset 24. Il dit, « Il méprisait le pays des délices. Il a ne crurent pas la parole de l'Éternel. Le Seigneur les a visités en Égypte. Il est en train de les, de les suivre pour traverser le désert. Et il voudrait les amener sur la terre promise, la terre parfaite, la terre de promesse. Mais ils ont méprisé la terre de promesse. Et ils n'ont pas cru. » à sa parole. Leur pensée était toujours en train de voyager pour aller en Égypte. Oh, les concours que nous avons mangés en Égypte, les melons et tous les soignons, tout ce que nous avons mangé en Égypte. Leur pensée n'a jamais quitté l'Égypte. Il en ne pensait pas au oh, à la terre plaisante. Mais le Seigneur doit nous amener sur la terre plaisante, la terre parfaite, la terre de promesse. Il veut nous amener au ciel. Et il voudrait que nous ayons la pensée, la sagesse d'attendre ce glorieux, ce glorieux, ou cette glorieuse invitation finale. Il nous dit que eux-là, ils ont méprisé le pays de délices. Et ils n'ont cru pas à la parole de l'éternel. Nous allons voir cette partie aussi sous trois points. Petit un désirer et non mépriser la terre de délices. Numéro deux déclarer. Et non désapprécier la terre promise. Numéro 3, s'approcher, s'approcher plus et non s'éloigner du notre parfait Seigneur. Numéro 1, petit 1, désirer et non mépriser la terre de délices. Deutéronome chapitre 6, le verset 3. Deutéronome 6, verset 3. Excusez-moi. Mais ben, ces trois, il dit, tu les écouteras donc Israël et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que, tu, que vous multipliez beaucoup. Comment te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Ça c'est un une terre plaisante, une terre de délices, Et c'est là où il voudrait qu'il se retrouve et qu'il soit là-bas pour demeurer là-bas dans Hébreu 11, Hébreux 11, 13, Hébreu 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir, obtenu, sans avoir obtenu les promesses, les choses promises, mais ils les ont vus de loin et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers. Ils étaient étrangers. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Cela parle d'Abraham, de Sarah. Ils ont cru à cette terre plaisante. Mais ils ne sont, ils ne sont pas parvenus à aller là-bas physiquement. Mais ils sont morts par la foi. Et ils espéraient une terre meilleure. On parle de Jacob et d'Isaac. Ils sont morts après que les enfants d'Israël soient sortis de la terre, de l'Égypte, pour aller sur la terre de promesse. Mais ils ont cru à ce qu'une terre de promesse les attendait. Et ils parlent des gens comme Moïse, Aaron, Marie. Ils ne sont pas partis physiquement sur la terre de promesse. Mais ils ont cru qu'une terre de promesse les attendait. Regardez le verset 14. Il dit, ceux qui parlent ainsi. Montre qu'ils cherchent une patrie. 15. S'ils s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, mais maintenant, verset 16. Ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Le centre de nous dit que nous devons considérer à cette terre de délices et désirer d'être sur la terre de promesses, la terre de délices, Ce qu'il a préparé pour nous dans le futur et ne pas avoir notre pensée collée, agglutinée aux choses de cette terre. 2 Corinthiens 4 2 Corinthiens 4 2 Corinthiens 4 le verset 18 Il dit parce que nous ne regardons nous ne regardons pas aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont vraiment nos voitures, nos terres. Les choses qui sont tangibles. Les choses qui sont touchables. Les choses qui peuvent nous donner de la satisfaction. L'accomplissement ici sur la terre. Toutes ces choses sont temporaires. Tout cela va passer. Mais nous, nous allons passer et laisser les maisons derrière. Et laisser les voitures derrière. Nous allons passer et laisser tout derrière. Maintenant, il dit que lorsque maintenant... Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. La terre plaisante, la terre de délices, la terre parfaite, le ciel, un pays meilleur. Le lieu que Jésus est parti préparer pour nous. Et les choses qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles sont éternelles. Le petit point 2, le petit point 2, c'est de déclarer et non pas désapprécier la terre de promesse. Hébreu encore. Hébreu 11, verset 14. Hébreu 11, verset 14. Il dit, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. » Verset 15, « S'ils, s'ils, S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le désir ou le temps d'y retourner. Pensez à Abraham. Abraham a laissé le pays de Caldé. et le Seigneur l'a amené dans un nouveau lieu. Et il n'a jamais eu la pensée, jamais eu l'idée de retourner encore d'où il était sorti. Même lorsque son, son fils devait se marier, il a dit à Éléazar, le chef de ses serviteurs, il a dit, il ne faut jamais mener mon fils là-bas, d'où je suis sorti. Il ne voulait plus avoir quoi que ce soit avec ce lieu. Même pour aller payer la dot, pour lui, pour Sarah, ni pour Isaac, il a déjà bloqué la pensée concernant d'où il était sorti. Un meilleur pays. Un meilleur pays. Une terre de promesse que Dieu lui avait promis. C'est ça qu'il avait en vue. Pensez à Moïse. Moïse n'a jamais eu l'idée de dire « Je vais retourner en Égypte. Je serai en mesure de faire quelque chose de meilleur là-bas. Euh, le trouble de ces israélites-là, c'est dépassant. C'est dépassant, c'est trop. Pas d'eau, pas d'eau. Ils sont prêts même à me, à, à, à, à me lapider. Mais la manne menace, nous sommes fatigués. C'est pour ça que nous allons vivre et tous les défis qu'il avait rencontrés Moïse dans le désert n'a jamais eu la pensée de retourner en Égypte jamais et c'est ce que le peuple de Dieu doit faire même Joseph a dit quand vous allez quitter ici parce que Dieu va vous visiter et vous allez, il va vous faire sortir pour aller sur la terre de promesses même mes eaux qui sont ici rassemblez tout et enlevez mes eaux d'ici de la terre étrangère et menez-moi sur la terre de promesse que Dieu avait promis. Il est temps de leur dire que nous sommes dans la de Dieu, et que nous devons déclarer, nous ne devons pas désapprécier, nous devons désirer, nous devons pas mépriser la terre promise. Verset 16, il dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Une cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Oui, il nous a préparé une cité céleste. Voyez le chapitre 14. Le verset 12. C'est pourquoi Jésus, afin de, de, de, de sanctifier le peuple a souffert en dehors du camp. Allons vers lui, en dehors du camp. Allons vers lui, en dehors du camp, portant son opprobe. Portant son opprobe. Verset 14. Car ici, nous n'avons pas de cité continuelle. Nous n'avons pas ici de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons celle qui a à venir. Chapitre 5 de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1. Car nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revertir notre domicile de céleste. 3. Si du moins, si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Verset 4, verset 4. Car, tandis que...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 Celui qui nous a formés pour cela, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, à la maison,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 et que nous soyons là pour demeurer auprès du Seigneur. Ceci parle de la venue du Christ pour nous. Ceci parle de même ceux qui sont morts, leur esprit est sorti de leur corps et est retourné à Dieu. Philippiens 1, Philippiens 1 verset 23. Philippiens 1, verset 23. Il dit, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » « Ce qui est beaucoup de mieux est le meilleur. » Le moment où un enfant de Dieu meurt, l'esprit, l'âme, l'homme intérieur va rencontrer le Seigneur immédiatement. Et l'apôtre Paul dit, « C'est ce que je désire plus. » Et lorsque la trompette va sonner, c'est vrai, le, le croyant qui est, les saints qui sont ressuscités, et ils vont reprendre un nouveau corps. Nous qui sommes en vie, nous serons changés et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Quel événement glorieux, quelle situation glorieuse cela sera. Nous voyons maintenant le petit point 3. Le petit point 3, c'est s'approcher de plus, s'approcher de plus de notre Seigneur et non plus nous éloigner de lui. Hébreu 3, verset 12, Hébreux 3, verset 12. Hébreux 3, 12. Prenez garde, frère, puisque vous êtes né de nouveau. Prenez garde, frère, puisque vous espérez la venue de Christ. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde que votre pensée ne soit pas balayé loin du Seigneur. Votre cœur ne soit pas balayé loin du Seigneur. Conduit dans l'errance loin du Seigneur. Votre concentration, votre passion, votre désir, votre objectif, vos ambitions, que cela ne vous amène pas à errer loin du Seigneur. Concentrez-vous sur les choses sur la terre et en pensant que tout est sur la terre. Non. Ce frère, que quelqu'un de vous n'est qu'un mauvais incrédule au point de se détourner du Seigneur, Dieu vivant. Verset 13, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Marie et femme, de quoi parlez-vous Avez-vous jamais parlé du ciel Avez-vous jamais parlé de la sainteté Avez-vous jamais parlé de ce qui nous qualifie et nous préserve pour la, la, la venue de Christ Ou bien vous parlez toujours de ceci, de cela, de ceci, de cela Et cette période maintenant, c'est comme... La pensée de beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes à l'église, c'est s'éloigner du roi venant. Et c'est maintenant la politique, la politique, la politique. On se lève le matin, on cherche les journaux, hein? deux, trois partenaires, on parle ensemble, c'est la politique. Hein? On parle ensemble, on fait quelque chose, la politique, la prière en train de partir, loin de beaucoup de vie. Mais... La politique est en train de prendre le dessus. Toutes les choses de ce monde et les choses que beaucoup de personnes ont recherchées par le deux. Le Seigneur dit, prenez garde que votre cœur ne s'en loin du Seigneur. Et je vous exhorte, frère, exhortez vous chaque jour, nuit et jour, de ce que c'est appelé. Que personne parmi vous ne soit endurci par l'endurcissement du péché. Verset 14, verset 14 car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous y avions au commencement. Nous retenions fermement cela jusqu'à la fin. 1 Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens 1, 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9, car au contraire, on, non, on, on, on, à notre sujet, car on raconte à notre sujet que la scène nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10, verset 10, et pour attendre, et pour attendre des cieux, son fils. Vous voyez, les chrétiens de l'Ancien Testament, de le nouveau Testament, les chrétiens de l'Église primitive dans la Thessalonique, ils ont laissé les idoles. Ils ont laissé toute leur Égypte, ils ont laissé toutes les corruptions du monde, et ils sont maintenant fermes. Ils sont fermes, stables dans la suite la poursuite du Seigneur. Et ils étaient en train d'attendre à tout moment qu'ils se levait le matin. Ils attendaient, de se disant "Il peut venir aujourd'hui." Et la nuit, avant de se coucher, ils se disaient "Peut arriver la nuit." Et leurs pensées étaient toujours prêtes, prêtes plaqué sur le Seigneur parce qu'il devait attendre le Fils venu du ciel, qu'il a ressuscité des morts. Jésus, qui nous délivre de la colère, a venu. C'est ce que le Seigneur espère des enfants d'Israël. Et ils sont sortis de l'Égypte. Et ils disaient, ah, comment, comment ça se passe là? Comment ça se passe? Ah, la tête de promesse, comment ça se passe Oh, jusqu'à quand, jusqu'à quand La tête de promesse, c'est ce que Dieu veut pour nous aussi. Quand est-ce qu'il va venir Quand est-ce que Jésus va retourner pour amener l'épouse Et partir avec les frères, partir avec le peuple de Dieu, partir avec le peuple au ciel. Ceux, ces croyants, faisaient la chose appropriée. Et ils étaient devenus des exemples, des modèles pour nous. Pour nous pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité de mort. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. 2 Pierre chapitre 3. Le verset 9. 2 Pierre 3. Verset 9. 2 Pierre 3. 9. 2 Pierre 3. 9 nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans la complétion de sa promesse comme quelques-uns le croient. Mais il usent de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est pour cela que Jésus n'est pas encore venu. Il ne veut pas qu'un pécheur meure. Il veut que les péchés soient nés de nouveau. Il ne veut pas qu'un retrograde meure. Et demeure dans la retrograde et périsse dans sa retardation. Il en ne voulait pas que l'homme charnel qui utilise les armes charnelles meurt et périsse dans sa, dans sa vie charnelle et donne complètement la, à, la, à la vie charnelle. Non, c'est pourquoi il n'est pas encore venu. Il en ne tarde pas, mais il attend que ceux qui ne sont pas dedans soient dedans avant qu'ils ne viennent. Alors, il ne tarde pas, mais ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent, à la repentance, le verset 10, le verset 10, il est le jour du Seigneur, viendra comme voleur. en ce jour, les cieux passeront, avec un fracas, avec un grand, grand bruit, les éléments embrasés, se dissoudront, et la terre avec les œuvres, qu'elle renferme, « Sera consumé !» Verset 11. Verset 11. « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes ?» Doivent être saintes. Et verset 12. « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu !» Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Il dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14.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 recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification à laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez diligents, que vous êtes saints et sanctifiés, afin que ce jeu ne vienne pas sur vous à l'improviste. Soyez diligents et gardez la puissance du Saint-Esprit en vous, afin que toute chose que le Seigneur a provis, que, sera, que, cela, que cela fait, qu'il le fasse pour la gloire de Dieu. Que vous soyez celui qui les faisant de façon acertable devant le Seigneur. Comme nous sommes diligents, un de ces jours, le Seigneur viendra. Et comme il a dit, il va emporter les enfants d'Israël dans la terre de promesse, dans la terre plaisante, dans la terre de promesse. Il va venir. Il nous enlèvera. Il nous mènera dans la terre de par, la terre parfaite. Le ciel. C'est là où nous allons. Nous allons atteindre là-bas. Moi je vais atteindre là-bas. Toi, tu atteindras là-bas au nom de Jésus. Vous devez vous présenter devant le Seigneur et regarder votre vie. Est-ce que vous êtes devenu vagabond? Est-ce que vous avez erré loin de la volonté de Dieu? Êtes-vous allé là où on ne peut pas aller? Est-ce que vous êtes en train de pavaner dans le désert de ce monde? Ou est-ce que vous attendez le Seigneur et que vous le tenez fermement et qu'il va vous tenir également fermement dans le Seigneur? Pour que lorsque le Seigneur va retourner, vous ne soyez pas trouver manquant dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu que tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, le Seigneur l'implante dans nos vies. Tout ce que nous avons entendu, que le Seigneur l'imprime dans nos vies afin que nous demeurions, nous restions fermes dans le Seigneur au nom de Jésus. Ouvrez la bouche et parler à Dieu, s'il vous plaît. Donc nous invitons le passeur d'arrêt de venir conduire dans la prière. Nous devons prier.